D'accord. Euh, donc, alors, le, le consultant à vous voir, il y a cette découverte, cette explication, vous faites un relevé d'information et vous enchaînez tout de suite par, euh, par une séance de travail. Tout de suite. Mais il faut ce temps-là, c'est-à-dire qu'il nous faut ces trois heures pour, avoir, euh, pour rentrer en communication, pour avoir cette profondeur et pouvoir faire ce, ce, ce, ce travail réellement de façon professionnelle. Bonjour et bienvenue sur Z Zone Télé, la chaîne télé santé-fort, bien-être, mais surtout médecine douce, sur laquelle, vous le savez, vous êtes définitivement bien, c'est officiel. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous avons parlé d'une technique récente, mais très intéressante, le détachement émotionnel express. Et pour ce faire, je reçois Jean-Marc Collignon, le concepteur de la méthode, qui est installé à castelnau le lez tout proche de Montpellier. Jean-Marc Collignon, bonjour. Bonjour, Michel. Thomas, qu'est-ce que le détachement émotionnel express Alors C'est une très bonne question. Euh, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un chemin de conscience, euh, première, euh, première approche. Deuxième, deuxième chose, si je dirais, c'est une, une voie d'accès à notre humanité. Et en troisième point, c'est une thérapie. Euh, de libération, qui permet la libération des émotions, qui est à la pointe des, des nouvelles thérapies brèves, qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Euh, donc, ces trois approches un petit peu différentes de la même pratique euh, pour la compréhension, d'abord le chemin de conscience. Alors, je m'explique. Euh, il faut comprendre que ce qu'on est venu l'expérimenter, alors, je reprends. Il faut comprendre que le sens de notre incarnation, c'est de faire des expériences. Et faire ces expériences, bah, la plupart d'entre nous, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on fait la moitié de l'expérience. Je La physique quantique nous apprend que tout est énergie. Et aujourd'hui, quand je fais une expérience, j'expérimente un schéma d'énergie. Ce schéma d'énergie, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, tu expérimenté le courage, bah, le courage ne peut peu le valider que par rapport au point de référence qui va être la lâcheté. S'il n'y a pas de lâcheté, il n'y a pas de courage. Donc le schéma d'énergie que je viens d'expérimenter va s'appeler courage-lâcheté. C'est une pièce à deux faces. Si je refuse de vivre une partie de cette expérience, si je refuse au moins cette part de lâcheté que je ne peux pas voir, en me concentrant uniquement sur le courage, je vais ne vivre que la moitié de ce schéma d'énergie que je vais donc refuser, donc refouler. Ce schéma d'énergie, il va être en euh, permanence dans mon champ et il va me reproposer des situations que je vais devoir expérimenter jusqu'à ce que j'accepte l'intégralité du schéma d'énergie que je suis venu expérimenter. Alors, je ne sais pas si je suis clair, il faudra venir, euh, Michel, il ne faut euh, pas hésiter à me... Non, non, mais je vous écoute avec attention, Jean-Marc. Voilà. Donc, ces schémas d'énergie, on est venu pour les expérimenter et on en refuse, euh, en général, la moitié, parce que c'est désagréable, parce que euh, ça ne correspond pas à notre vision de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors qu'en réalité, il n'y a, a, a que deux choses. Il y a ce qui est conscientisé et ce qui ne l'est pas. Donc, euh, en ça, le détachement émotionnel express est un chemin de conscience. C'est-à-dire qu'on va permettre, euh, en restant dans les lois de cette incarnation, c'est-à-dire ce qu'on ce qu est venu expérimenter. On va permettre aux personnes les parts des schémas d'énergie qu'ils ont refusés. On va les accompagner dans ce processus. Contrairement à pas mal de pratiques, c'est un choix de conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience qui va venir éclairer ce qui a été refoulé dans l'inconscient. On ne va pas demander à l'inconscient de réorganiser cet inconscient pour, pour mieux être. On va euh, accompagner le client le patient dans une démarche de conscientisation de ce qui a été refoulé dans l'inconscient. Donc ça refasse partie de l'expérience. D'accord, enfin, c'est la. Oui, d'accord. Donc on, conscient, on conscientise, c'est comme ça, oui, conscientise. Euh, en fait, les, les, les schémas, euh, les schémas endormis, les schémas, comment je, les, les schémas C'est à dire que oh, oui. Quand quand, euh, quand on vit une expérience, on va tout de suite juger et, et et séparer aux deux ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, en quelque sorte. Et on va accepter ce qu'on aime et refuser ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui vient euh, noircir notre âme, c'est ce qui vient remplir notre inconscience, c'est ce qu'on va refuser. Donc euh, le sens de notre incarnation, c'est de, de faire des expériences totalement en conscience, et non pas de refuser une partie de cette expérience. Parce que tant qu'on refuse une partie de cette expérience, elle nous est reproposée en permanence. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est que c'est une voie d'accès à notre humanité le détachement émotionnel express. Pourquoi Parce que chaque fois qu'on pose un acte, on va le poser à partir d'une peur profonde. La peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur du de, de regard des autres. Et euh, chaque fois qu'on agit par peur, on n'agit pas à partir de notre humanité. En réalité, on est des pré humains et euh, 99% de nos actes sont posés à partir de nos peurs profondes et jamais à partir de notre humanité. Donc c'est une voie qui va nous permettre d'aller guérir les racines de nos peurs profondes pour enfin accéder à cette humanité euh, et cette nouvelle humanité qu'on est en train de créer. Le troisième point, et je vais essayer d'aller vite dire quand même, c'est un outil de libération émotionnelle, c'est-à-dire euh, chaque fois qu'on a euh, une émotion aujourd'hui qui n'est pas euh, dictée par un besoin de survie, les émotions de survie sont naturelles, mais chaque fois que je, ma vie n'est pas au danger, chaque émotion que j'ai par rapport à une situation, elle est erronée et elle vient d'un traumatisme qui n'a pas été digéré. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de permettre à la personne de conserver son énergie vitale, puisque c'est son énergie vitale qui anime et qui alimente ses émotions, euh, permettre de se libérer définitivement des émotions parasites qui n'ont pas lieu d'être dans le quotidien. Eh bien, parfait. Donc, Jean-Marc Collignon, le détachement émotionnel express, c'est en fait synthèse hein, de plusieurs pratiques, plusieurs disciplines, plusieurs techniques euh, éprouvées, connues, validées, euh, lesquelles Alors, c'est pas ces différentes approches. Il y a bien sûr les approches traditionnelles de psychiatre comme euh, Alexander Lowen, John Pierracous, ou Doran, qui étaient des, des disciples de Freud, euh, ou, ou Stan Grof, qui est un, un, un psychiatre euh, tchèque qui a fait énormément. Pour la compréhension de, euh, de ce qu'on expérimente aujourd'hui dans, dans la matière, on va dire. Il euh, y a les approches plus thérapeutiques. Il y, euh, y a la compréhension d'une approche qui est fondamentale, qui a été créée par un Français qui s'appelle Luc qui a créé la méthode psyché, euh, qui met à jour le, le processus sensoriel derrière l'émotion. Et ça, c'est capital à quand on fait de la thérapie c'est que derrière chaque émotion, il y a un processus sensoriel qui doit être exécuté et digéré par le cerveau. Et puis, il y a euh, surtout, on va dire, tout ce qu'on a appris à partir de l'EMDR du siècle dernier. C'est un petit peu l'ancêtre des, des nouvelles thérapies. C'est un peu la, la grand-mère des nouvelles thérapies brain. On a non, beaucoup le à... L'EMDR, le MDR pour nos téléspectateurs, hein, on vient euh, faire un travail sur la, la rétine, hein, avec le doigt essentiellement. Voilà, sur les mouvements oculaires. Et, et cette pratique nous avons, ben, alors, du siècle dernier nous a beaucoup appris sur les mouvements oculaires. Dans la neurothérapie et dans le fonctionnement du processus de digestion des informations chromatiques. Euh, la plasticité du cerveau, les neurosciences, bien sûr, tout ça, tout ça est, est important pour comprendre et construire une, une pratique et le détachement émotionnel express, c'est un peu la synthèse de tout ça. Euh, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur le NDR par exemple par un, un neuroscientifique italien qui s'appelle Marco Pagani. Il y a, euh, bon, ça évolue en permanence, mais on essaye de faire la synthèse un petit peu de, tout ce, de toutes ces nouvelles approches et de toutes ces, ces nouvelles compréhensions. Parlez-nous de la neurothérapie. C'est-à-dire Qu'est-ce que la neurothérapie Qu'est-ce que la neurothérapie La neurothérapie, c'est une pratique qui va tenir compte euh, de la neurophysiologie, c'est-à-dire de des interactions, euh, des structures cérébrales pour permettre de digérer les traumatismes. Euh, le, le processus s'est bien connu et depuis, je parlais de l'EMDR tout à l'heure, depuis l'EMDR on a compris qu'il euh, fallait digérer les émotions euh, et la racine des émotions. La neurothérapie, c'est quoi Il faut comprendre d'abord qu'à euh, la conception, quand, quand l'enfant se garde, c'est une boule d'amour qui se garde et, euh, et cet enfant, il va... Il va dans son développement, entre la conception et la naissance va vivre des expériences. Et les expériences traumatiques, les expériences qui vont être douloureuses, elles vont être imprimées dans le corps physique. En début de gestation, il y a des processus de perte de jumeaux, ou de myotiques, myotique, enfin avec des processus sensoriels particuliers. Le processus de naissance est quelque chose aussi de très important. Et, et en quelque sorte, à sa première respiration ou à notre première respiration, on va activer ce bagage d'âme qu'on a construit entre la conception et la naissance. À chaque empreinte sensorielle traumatique, c'est construit une croyance profonde. C est, c est, on va voir un petit peu plus tard comment ça, si on a le temps, fonctionne. Euh, à, à notre premier souffle, on va vivre des expériences. Et l'enfant, dans son développement, quand il va être confronté à son vécu, à, à ce qu'il doit expérimenter dans le quotidien, il va vivre en fait des harmoniques de ce que son inconscient lui propose, c'est-à-dire des harmoniques de ses peurs les plus profondes. Euh, on rejoint ici le travail d'Oporanck. Euh, qui était un disciple de Freud, qui a très bien compris ça. Euh, L'enfant, il va développer des stratégies pour éviter d'être confronté à ses peurs, et ces stratégies, quand elles vont fonctionner, les stratégies comportementales, quand elles vont fonctionner, elles vont être réutilisées par le conscient en mode automatique. Arriver à la jeune, on a toute date de stratégies qui fonctionnent, et ça s'appelle la personnalité. Et puis, quand il ne trouve pas de solution, quand c'est un dépassement de sa capacité d'adaptation émotionnelle par rapport à une situation, là, il y a création d'un chromatisme. Il n'y a pas de possibilité de digérer les informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les nuits, dans le sommeil paradoxal, en cas de pulse, on va digérer les informations de la journée, les hémisphères cerveaux vont synchroniser et on va digérer naturellement les informations de la journée pour que le lendemain matin, on reparte avec un équilibre, un apaisement euh, au, au niveau du cerveau pour recommencer une nouvelle journée. Il y a le retour à l'équilibre qui se fait. Pour l'enfant, quand il ne peut pas digérer euh, une information parce qu'elle dépasse sa capacité d'adaptation émotionnelle, ce processus n'a pas lieu. Donc, les informations qui ont été enregistrées euh, au moment de ce, ce dépassement de, de, de capacité d'adaptation, euh, ça va rester figé. Dans une partie de la fonction, dans une partie intemporelle qui est gérée par l'amidane cérébrale et, et, et avec toutes les informations qui ont été enregistrées par les sens, c'est toute la charge émotionnelle qui n'est euh, qui, qui pas digérable. Il y a une séparation des informations temporelles et spatiales aussi. Euh, ça, ça s'appelle un traumatisme. La, la neurothérapie, le détachement émotionnel express, permet d'aller chercher... Euh, par l'émotion qui est vivante, la réactivation des scènes traumatiques qui n'ont pas été digérées par l'enfant pour les faire digérer par l'adulte. Ce qu'on va faire, c'est reproduire naturellement ce qui se passe dans la nuit, dans euh, le travail de digestion des informations, dans le sommeil paradoxal, pour permettre aux conscient, donc justement, d'avoir accès à ce qui a été refoulé dans l'inconscient et remettre en face toutes les informations pour permettre une digestion dans la mémoire à long terme. Sans résonance émotionnelle, c'est le sens de la neurothérapie. Y a-t-il y t il eu des, euh, des expériences, des études scientifiques euh, validant le détachement émotionnel express ou c'est en cours ou à bon, pour l'instant, les études scientifiques, elles sont elles sont été faites sur le MDR essentiellement par, par les neuroscientifiques. Et là, effectivement, on a beaucoup d'études qui ont été faites. De, je parlais tout à l'heure de, de Marco Paganis, c'est un neuroscientifique italien qui a déjà apporté beaucoup sur la compréhension du travail de digestion des informations problématiques. Quelle problématique euh, cette technique est-elle euh, préconisée, recommandée Chaque fois qu'il y a euh, une émotion négative qui est vécue au quotidien, au réseau, chaque fois que. Le, la première approche, c'est ça. C'est l'accompagnement dans la digestion des émotions négatives. Les séparations, les deuils, euh, les traumatismes, les, les traumatismes, euh, tout, tout ce qui traumatiques. Euh, tout ce qui amène une perturbation émotionnelle. Que ce soit par anticipation, les peurs, que ce soit euh, dans le passé, les pertes, les deuils, euh, les séparations. Les y à, où. à partir du moment où il y a une entrée émotionnelle... Euh, il y a 100% de réussite. Après, ça peut être intéressant dans l'accompagnement euh, des pathologies pour la partie psycho-émotionnelle. Pour quelqu'un qui a une maladie, pour quelqu'un qui a... Euh, il y a d'autres aspects du, du détachement qui peuvent permettre de traiter l'émotion. L'idée, c'est vraiment de traiter l'émotion et de permettre une digestion à la racine. Bien entendu, ce qui nous intéresse par rapport à, à d'autres thérapies, c'est d'accéder à... à, à à la mémoire avant l'apparition de la mémoire consciente, puisque c'est là que tout se joue, c'est avant qu'on ait pu avoir le souvenir de nos traumatismes. Donc conscience, à cette intelligence, quand on part par exemple d'une émotion vécue au présent, de donner à la formation du cerveau de Platon, des mémoires périnatales et des mémoires qui sont très anciennes, avant l'apparition de, la, de la mémoire consciente, puisque ce ne sont que des harmonies en fait, de, ces, de ces processus. Quel âge ont vos plus jeunes consultants alors, on prend pas des patients avant 21 ans. Il faut que le, le, le patient soit adulte et qu'il choisisse de savoir ce dont il doit se libérer. Pourquoi Parce qu'un euh, enfant, il est en cours de construction. Et il n'y a aucune raison euh, pour qu'il puisse digérer quelque chose. en tant qu'un enfant, qu'il n'a pas pu digérer quelques années avant. Son cerveau n'est toujours pas construit. Donc ça, c'est la première des, des raisons qui fait qu'on ne travaille jamais avec les enfants. Parce qu'il va falloir conscientiser le traumatisme et, et l'idée c'est pas de les perturber plus que ce qu'il n'était avant. D'accord. Alors comment se déroule une thérapie Quelle est la durée de séance euh, le... La durée d'une séance également Dans une séance, ça dure trois heures environ, euh, surtout la première, il y a euh, d'abord un code d'écriture parce que moi j'ai besoin de savoir ce que votre conscience dit et pas ce que votre conscient sait. Euh, ce qui est important, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je ressens, donc euh, euh, c'est L'inconscient va te délivrer des informations. Donc, il y a une petite partie d'écriture. Euh, après, il y a euh, un moment d'investigation où on va échanger. Et puis, après, il y a la partie proprement dite du détachement qui se fait dans un fauteuil où là, le patient a les yeux fermés et où ça va être beaucoup plus facile que les pratiques précédentes où il aura juste à aller vivre dans son cœur euh, toutes les difficultés qui vont se présenter. L'idée, c'est d'être, se laisser traverser un petit peu par l'émotion, par le processus sensoriel pour se libérer. Donc, c'est un processus d'acceptation et de conscientisation. Et la partie dans le coup peut durer une heure, une heure et quart, une heure et demie. C'est quand même quelque chose d'assez important. Je tiens à préciser que ce n'est pas une thérapie douce. C'est une thérapie brève, mais profonde. Donc, on va dans la profondeur et on va jusqu'aux racines des problématiques. Euh, donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des processus, des réactions, des catharsis, des choses. Le corps va s'exprimer, l'inconscient va s'exprimer. D'accord.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 mettre en place l'alliance thérapeutique, j'imagine. Alors, en une séance de trois heures, ça suffit ou il faut revenir non, ça dépend. ça dépend de, de, la, de la difficulté. Si c'est un deuil ou si c'est un choc post-traumatique, une séance peut suffire. Euh, maintenant, une démarche, euh, quand on rentre dans une démarche thérapeutique, on prend la responsabilité de ce travail. La moyenne, ça va être trois séances. On s'engage sur trois séances pour faire un travail un peu plus profond et suivi. Un thérapeute, ce n'est pas un magicien, il accompagne quelqu'un et, et, et pour ça, c'est une alliance thérapeutique et il faut que le patient soit dans cette dimension-là. Euh, alors, pour certaines personnes, ça peut être 4 cinq séances, c'est des très, très grosses valises, on va dire. Mais des fois, une, deux séances suffisent à régler euh, ou à changer la vie complètement d'une personne. Ouais, on rêve dans les thérapies, brèves, effectivement. Alors, comment devient-on euh, praticien, euh, Jean-Marc euh... En détachement émotionnel express. Quelles sont les formations Il n'y ben, a, a qu'une seule formation. C'est celle-là. La formation elle se décompose en, en trois modules de cinq jours. Euh, L'idée, c'est que sur le premier module, on va euh, d'abord travailler sur la structure, le déroulement de la séance, euh, sur l'être thérapeute. Il y a un petit peu de PNL il y a, il y a quelque chose de, de très dense. Il si y a un de si, euh, comprendre les approches par la physique quantique, par. Voilà. Après ces cinq, jours, ces cinq premiers jours de formation, euh, on est à même de maîtriser, on va dire, ou de, de, de s'approprier le déroulement d'une séance. Euh, à partir de ça, le, le, le, le stagiaire va devoir travailler entre les modules, c'est-à-dire prendre des personnes, des volontaires, peut-être commencer à, à s'imprégner un petit peu de la, la méthode, mais il est important de pratiquer immédiatement. Ce n'est pas une pratique qu'on va. Euh, on le fera plus tard, c'est pour rentrer en action dans une démarche professionnelle d'accompagnement de clients et de patients aux euh, souffrances. Donc c'est important de se mettre en, en action immédiatement. Euh, au deuxième module, on va étudier, donc deux ou trois mois après, ça dépend de... de ça. On, va, on va étudier euh, un petit peu plus la psychie en profondeur avec le travail de certains psychiatres, Stan euh, avec Standover et et John Pierre-Akos. Enfin, on va aller au cœur de la psyché. Vous avez peut-être aussi entendu peut parler. On va étudier les, les, les, ce qui se passe dans, dans les neuf mois de gestation, donc dans les matrices périnatales, les, les par de grosses. On va aller voir les processus de perdre de jumeaux. On va aller voir les empreintes sensorielles traumatiques. On va essayer de comprendre les croyances et puis euh, les conséquences. Euh, vous avez eu, eu sûrement entendu parler des cinq vessures de l'âme de Lisbonne. Euh, ce travail, il est, il est à, à l'origine issu du travail d'un psychiatre euh, américain qui s'appelle John Jaracus et qui a repris les travaux de Reich. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu la continuité de ce, de ce travail avec euh, profondeur un petit peu différente, une approche un peu différente de celle de, de, de l'histoire. Euh, euh, et puis, euh, il y a de nouveau cinq jours de, de, de formation. Il y a deux mois qui sont laissés aussi pour continuer à pratiquer et puis le dernier module de trois jours, on voit tout un tas d'autres stratégies pour les, les, les patients contrôlants et d'autres façons de travailler sur le, sur le traumatisme. Mais c'est vraiment trois modules de cinq jours. Il y a ce qu'on apprend et puis il y a ce qu'on apprend par en fait, la pratique entre ces modules. Donc il faut en moyenne six mois pour être formé. Euh, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de passer deux ans, trois ans dans une formation ne peut pas rester au chômage deux ou trois ans, ne peut pas rester en formation maintenant pendant deux ou trois ans. Et c'est important d'avoir des formations assez courtes, mais ça suppose qu'on se mette en action immédiatement. Voilà. En pratique, hein, en pratique. Alors les formations se déroulent en présentiel. Les formations sont exclusivement en présentiel. À collier pour l'instant à mon collier la prochaine est prévue sur. Euh, euh, ça va être, ça risque d'être autour de. Euh, c'est sur Hoche. Alors on change <rire> complètement le département de Toulouse, c'est enfin, oh, une centaine de kilomètres de Toulouse, c'est un petit peu en dessous, euh, il n'est pas dit que ça ne se déplace pas, enfin je ne je sais, sais pas encore quelle importance ça va prendre. Qu sont, quelles sont les dates des prochaines formations 2023 Alors en 2023, la prochaine qui est programmée, donc il y en a une qui est en cours, et la prochaine qui est programmée sera au mois de juin, euh, c'est sur le site, c'est Express pour les faire, donc il y, y a les dates. Et il faut me contacter pour avoir plus de précision sur, sur les lieux. Il y a pas mal d'infos sur le site d'éducation émotionnelle express. Voilà, de-express au singulier.fr. Alors, cette formation est sanctionnée comment Alors, elle est sanctionnée par une certification. Bon, ce n'est pas un diplôme, c'est une certification. Euh, moi, j'ai besoin de savoir, de connaître l'alignement des personnes et de savoir comment ils travaillent. Donc elle est, elle est validée, euh, il faut une trentaine de séances payantes avec euh, des dossiers, bien sûr, puisqu'on fait un dossier pour chaque, pour chaque patient, euh, avec un retour d'expérience et, et un entretien avec le thérapeute. D'accord. Est-ce qu'il y a une supervision derrière la formation, peut-être en visio, pour, pour voir comment les gens travaillent Oui, mais pour l'instant, la supervision, elle se fait en présentiel. Et là, c'est ce important, par exemple, une supervision sur des thématiques bien précises, déjà, qui sont, euh, parce qu'encore une fois, il y a une évolution. Euh, le thème de la prochaine supervision va concerner le, le syndrome d'Asperger, qu'on rencontre de plus en plus en thérapie, et qui est, qui est un sujet qui est, qui est très, très important. Mais... D'accord. Donc, on peut résider à Paris, euh, à Nantes ou à Strasbourg, euh, venir suivre vos formations dans trois modules deux, cinq jours espacés de deux, deux mois et derrière, on a l'assurance d'être supervisé en, euh, en visio si, euh, si on en a besoin. Plutôt en sienne pour l'instant. La visio, ça sera pour plus tard. Allez, je, je, reste, je reste bien sûr à la disposition. On communique beaucoup par, par, par mail et par, par téléphone avec les, avec les thérapeutes qui ont été formés. Il y a, il y a toujours... Personne... D'ailleurs, le... sur le site de-express.fr, il y a la liste des thérapeutes validés, certifiés, que l'on peut consulter. Voilà, c'est ça. Jean-Marc Collignon, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Zenzo Télé, On en sait plus maintenant sur le détachement émotionnel express. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Marc. Merci Michel, c'est moi qui vous remercie.